Et comme euh, il, y a un, il y a un grand événement pardon, ce dimanche, on a un grand retour d'Amarou Kaznav. Bonjour Bonjour Marie Vous ne vous déplacez que quand, quand c'est important. Ah bah oui, oui <rire> mais non que pour les grands événements. Mais euh... Et donc cette semaine, euh, c'est la canonisation de Charles de Foucault. Est-ce que vous le connaissez bien, Amaru, ce, ce futur saint Alors Charles, pas forcément. Hein. En revanche, je connais bien Jean-Pierre Foucault, hein, évidemment, euh, qui présentait, Qui veut gagner des millions ?» Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Je tiens bien, hein Non, pas du Impec. tout. Hein bon, et c'est vrai que euh, le titre de cette émission, qui veut gagner des millions, je trouve que ça résume assez bien le début de la vie de, de Charles de Foucault, hein, quand on y pense. Parce que moi, quand on m'a vendu Charles de Foucault, on m'a dit, tu vas voir, le début de sa vie est folle, et à la fin, alors je te raconte pas, c'est incroyable. Du coup, moi, je te là, bah euh, oui, vas-y, oui, oui. raconte, quoi. Alors Charles, il est riche, il est militaire, il s'éclate, il adore bouffer, et il fait la fête, mais genre, tout le temps, quoi. Moi j'étais là sérieux, il, il, il adore manger. Enfin un mec au, au ciel à qui je peux m'identifier, hein. c'est pas comme ce, ce migrichon de, de Saint François quoi. Et puis là on me dit, et attends, tu vas voir, c'est pas le meilleur. Hein. À un moment donné, il rencontre Dieu et là, il arrête tout. Je dis quoi, il arrête tout, euh, tout euh, même de manger. On me dit ouais, quasiment, hein. Il termine sa vie ermite dans le désert et il va finir par être tué. Ah Mais on vous sent très déçu, Amaro. Ah bah ouais, euh, tu m'étonnes, hein, parce que je sais pas vous, mais je trouve que l'histoire avait bien démarré, et évidemment, c'est au moment où le mec s'intéresse à Dieu que ça devient tout de suite moins palpitant, je trouve hein. Tu m'étonnes que je préfère Jean-Pierre Foucault. Bon, du coup, je me suis quand même renseigné, hein, parce que Charles de Foucault, il est, il est incontournable. Hein, et puis, euh, oui. je, ouais, je sentais bien que beaucoup de monde attendait sa canonisation avec impatience. Alors, juste pour terminer comme ça, hein, avec tout le monde, là, on va, euh, je vous propose euh, qu'on euh, termine l'émission avec un petit quiz. Hein, C'est parti. En quelle année... C'est de pire en pire. En quelle année euh, a eu lieu le premier miracle qui a valu la béatification de Charles de Foucault Réponse A. 1917. Réponse B, 1945. Réponse C, 1984. Ou réponse D, 2005. Ah. Alors Réponse Harry. C. Réponse C, 1947, euh, 1984, oh. c'est votre dernier mot C'est mon dernier mot et mon unique même. <rire> et ben c'est la bonne réponse ah, bravo Heureusement. Alors qu'il y a des spécialistes autour de la date parce que Marie, je vous sentais moyen Non mais j'étais en train de on ne pas être partout. Bon, je ne sais pas si dans cette chronique on aura vraiment appris beaucoup de choses sur Charles de, sur Charles de Foucault. Mais si une date en déjà. tout cas, oui, Merci. déjà. Oui, déjà, c'est très bien. En tout cas, retenez une chose, hein, c'est euh, si vous voulez briller en dîner, si on vous demande la différence entre mais, Charles de Foucault et Jean-Pierre Foucault. Hein, oui. euh, Charles, lui, euh, bah, il n'a pas choisi de suivre l'avis du public, hein, ni de faire un 50-50 entre euh, une vie de mondain et une vie monastique. Il a été radical en suivant l'appel de son ami Jésus. En bref, on peut dire que... Charles, il nous invite à passer de « Qui veut gagner des millions » à « Qui veut partir en mission wow, ». Bravo, merci bravo. beaucoup Amaru Kaznav pour cette brillante chronique en musique. On va garder l'idée des jingles. Ouais, hein. c'est bien les jingles.